Les attentats qui ont frappé la capitale française ont relancé un vif débat sur la question de la lutte antiterroriste au sein de l'Union. Comment faire face à la menace représentée par le retour en Europe de combattants partis en Syrie, en Irak ou dans d'autres zones de conflit Europol estime entre 3 000 et 5 000 le nombre d'Européens à être partis combattre en Syrie, dont plus de 400 Belges. Frédéric Van Leeu tente de les identifier il est procureur fédéral en charge des dossiers antiterroristes en Belgique. Son analyse de la situation est alarmiste. Un des aspects de ce phénomène, c'est justement les personnes qui partent dans les zones djihadistes et euh, qu'on ne, qu ne voit pas. Je veux dire, qui partent sans qu'on le voit. Euh, donc, et ça arrive régulièrement, qu'on se rende compte, une fois que la personne est revenue et qu'elle est, entre guillemets, un danger potentiel, Hein euh, qu'on se rend compte après coup qu'elle a été en Syrie, qu'elle a été euh, ailleurs, etc. La Belgique n'est pas la seule confrontée à ce type de problème. Des explications à l'ampleur du phénomène, c'est que c'est quand même plus facile de se rendre en Syrie que de se rendre en Afghanistan ou de se rendre en Somalie. C'est vrai que les, la, la grande liberté de mouvement que l'on a euh, ben favorise aussi certains déplacements. Euh, et donc avoir euh, les informations de passage à la frontière, par exemple, euh, sont des informations intéressantes. Pour tous les spécialistes en contre-terrorisme, il manque des outils à l'Union pour lutter efficacement contre le retour de djihadistes sur le sol européen. Notamment, un système d'échange de données concernant les passagers aériens de vols internationaux, vers et à partir de l'Union, des fichiers PNR. À l'expérience, c'est le, le rare, sinon le seul moyen qui permet à nos États de détecter des mouvements suspects de candidats au djihad. Nos services de renseignement sont capables de, de détecter avant qu'ils ne partent 70% de ceux qui veulent partir en Syrie et en Irak. Il nous manque 30%. Et vu le, la facilité qu'il y a à se rendre en Turquie, un des seuls moyens c'est d'utiliser euh, le PNR. C'est à l'aéroport de Bruxelles National que nous rencontrons un des acteurs du dossier. Parmi les données collectées se trouverait l'itinéraire, le nom du voyageur, son numéro de carte de crédit ou encore son adresse. Par contre, aucune donnée susceptible de révéler la race, l'origine ethnique, les opinions politiques ou religieuses ne serait reprise. Quant à vous dire si toutes les objections qui avaient été soulevées par le Parlement européen, notamment en ce qui concerne la proportionnalité, la durée de conservation euh, des données les contrôles et les, les, les barrières qui sont mises à la transmission de ces informations à des pays tiers. Toute la question est de savoir si le dispositif sera jugé suffisant. Là, je ne peux pas encore me prononcer parce que ça dépendra véritablement du débat parlementaire. Le, le, le plus grand avantage est qu'on peut aussi faire du profiling. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, profiling Qu'on on, on, on construit un profil d'un terroriste en disant qu'on sait que. Un terroriste prend deux ou trois jours avant qu'il départ il prend son ticket, il fait des, des, des, des voyages avec des stops intermédiaires. Et ainsi on peut faire un profil et puis euh, comparer ça avec euh, la base de données. Et euh, euh, en Angleterre, on a, on a appris qu'en travaillant comme ça, avec des, profil, euh, des, des profils, euh, on, on, on on a une, une chance de 20% de, de, de, de ce qu'on trouve dans les databases d'avoir euh, des terroristes là-dedans. Donc ça c'est très très très effic efficace. Mais la création d'un tel fichier divise le Parlement européen, dont la Commission des libertés civiles a déjà rejeté une proposition sur le sujet en avril 2013. En 2015 les arguments sécuritaires auront-ils le dessus it's very important always to get a balance a very delicate balance between entre um, essential security of our citizens on the one hand but to ensure at the same time that we preserve our fundamental freedoms in a free society so that's the delicate balance we always have to strike The Court of Justice, which has said very clearly, it's not legal, it's not in line with the fundamental right on data protection to just survey everybody. You have to choose where you're shooting, you have to choose where, where you're going after, you have to create some determinators to say there's a risk or there's a suspicion. Just don't survey everybody because that would not be something different like China or Bahrain does. Les services de sécurité sont unanimes. Un système d'échange de données concernant les passagers aériens est indispensable à l'échelle européenne. Mais il serait limité s'il ne pouvait être croisé avec des renseignements provenant du terrain. Le Parlement européen espère fixer sa position sur le dossier fin 2015.